La deuxième étape va être d'ouvrir le logiciel LibreOffice Base ou OpenOffice Base. Nous sélectionnons se connecter à une base de données existante et Classeur. Nous cliquons sur Suivant et nous allons chercher le document que nous avons créé, donc qui était celui-ci, Contact ODS. Nous cliquons sur « Suivant » et nous disons « Oui, je souhaite que l'assistant référence la base de données. » Nous pouvons décocher cette option « Ouvrir la base de données pour édition, étant donné qu'elle nous convient. » Et nous cliquons sur « Terminer ». Il demande alors d'enregistrer la base de données. Nous allons l'enregistrer au même endroit. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet d'être plus clair au même endroit qu'a été enregistré le fichier calque. Et nous cliquons sur enregistrer.